On démarre avec euh, Vénus, la planète qui vous met bien, en, en confort, à l'aise euh, avec les autres et euh, qui peut aussi amplifier hein, tout ce que vous ressentez, vos, vos sentiments amoureux, vos affections, vos amitiés, enfin tout ce qui est de l'ordre du sentiment et qui est donc géré par Vénus. La première période, la première bonne période, ira du 7 janvier au 3 février. Cela comprend les trois décans, hein, chacun à votre tour, vous aurez droit à cette Vénus du Sagittaire, donc il va bien amplifier vos sentiments. Il peut y avoir aussi un agréable voyage pendant cette période puisque Vénus, pour le Bélier, se trouvera alors dans votre secteur des voyages. Mais vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un, euh, ou au cours d'un voyage, ou quelqu'un d'origine étrangère, avoir une petite aventure passagère, pourquoi pas, et donc prendre du bon temps, ce sera vraiment l'objet de ce transit de Vénus. Deuxième période vénusienne agréable, c'est lorsque la planète occupera le lion, votre cinquième secteur, celui qui vous valorise le plus. Alors disons qu'avec une vénus en lion, euh, ben, vous vous trouvez beau ou belle quand vous vous regardez dans le miroir, et puis d'ailleurs le regard des autres vous sert aussi du miroir et vous y voyez euh, de l'admiration, du désir, de l'envie, et donc cette bonne période se situera au moment des vacances, c'est à dire du 28 juillet au 20 août étant entendu que chaque décan aura droit à Vénus, euh, chacun à son tour. Alors les relations avec les enfants seront euh, Bon, ce qui est un petit peu logique en période de vacances, seront également au premier plan, euh, et comme c'est Vénus, eh bien vous entendrez bien avec eux, il y aura des jeux, des loisirs, euh, des moments, euh, des bons moments partagés. Hein. Avec Vénus on est toujours dans le partage. Ensuite, les meilleurs moments pour vous sentir euh, énergique, dynamique, pour être le meilleur euh, en sport, pour rivaliser, pour faire de la compétition, pas bah, tout ce que vous aimez hein, puisque nous parlons de mars qui est votre planète et qui occupera le signe ami euh, du lion du 2 euh, juillet au 18 août. Ce sera donc la meilleure période de votre année euh, pour euh, réussir euh, une compétition pour entreprendre, si jamais vous êtes au boulot ben vous serez très entreprenant, vous prendrez les bonnes décisions, hein. avec Mars en Lyon on prend toujours les bonnes décisions sans être euh, influencé et euh, parce que on a le bon instinct, donc euh, profitez-en. Hein. Euh, en revanche attention à ne pas vous disputer avec vos enfants, parce qu'il y a toujours un petit peu de dispute avec Mars, hein, même quand elle est en bon aspect. Euh, bon, vous, simplement parce que à mon avis, votre autorité se développe, elle prend euh, plus de place quand Mars euh, est en Lyon. termine avec les meilleurs moments pour euh, euh, prendre des contacts, échanger, négocier, faire des démarches administratives ou euh, des démarches tout court. Hein. Donc ce sera la période du 28 juin au 29 août. Bon, vous me direz qu'il y a l'été hein, dans, dans la période, c'est que des vacances. Alors je parierai plus sur le côté euh, déplacement. Hein, lié à Mercure, on lui attribue les contacts, hein, les échanges, mais aussi les déplacements. Alors peut-être que vous aurez de très agréables déplacements à faire parce que vous irez voir des proches ici ou là, vous ferez des sauts de puce pendant les vacances, vous irez visiter des endroits euh, euh, que vous trouverez euh, sympathiques, euh, des gens que vous trouverez amusants, euh, euh, et bon évidemment si vous êtes au bord d'une plage, hein, euh, que vous ne bougez pas, eh bien vous sympathiserez avec les voisins de parasol ou avec les voisins de tente si vous êtes euh, au camping. Euh, cette mercure du lion vous insiste à prendre vraiment contact avec des, des gens qui sont autour de vous et surtout ceux qui vous paraissent, euh, comment dire, hein, comme c'est du lion, euh qui vous paraissent les plus beaux, les plus euh, les plus intéressants, les plus euh, euh, ceux qui se font remarquer dans votre euh, entourage, dans votre environnement. Enfin, du 9 au 29 décembre, ce même euh, Mercure, donc euh, très profitable à vos relations, se trouvera en Sagittaire. Alors là, il sera question peut-être de voyage parce que bon c'est la fin de l'année peut-être que vous allez partir, hein vous allez en parler, les, Mercure gère les échanges, vous allez en parler avec vos proches, avec votre conjoint, il sera question de voyage, mais il peut aussi avec Mercure en Sagittaire être question de bonnes affaires euh, avec des partenaires peut-être étrangers justement ou euh, avec des grosses boîtes, hein, de, des gens qui gèrent des grosses boîtes, euh, euh, en tout cas vous aurez la tchatche, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, vous